Bonjour, c'est Pascal Zivaco. Dans de nombreux tours de grandes illusions, la plupart des effets sont réalisés sur une scène. Aujourd'hui, pour la première fois en vidéo sur YouTube, je vais vous recréer une atmosphère d'illusion en magie rapprochée. Approchez-vous au maximum de votre écran car ce tour de magie va rester longtemps ancré dans vos esprits. Restez bien jusqu'à la fin car ensuite vous allez vous poser la question suivante. Sommes-nous dans la quatrième dimension Je vous laisse sur cette réflexion. Bienvenue dans le monde de l'illusion. Nous avons quatre ballets qui vont participer tout à l'heure à une exploration temporelle. Pour le moment, je vais les laisser sur le tapis. Le jeu est mélangé par un spectateur. Une prédiction est déposée sur le tapis et ne la quittera jamais. Ah oui, très important. Je vous demanderai de la surveiller. Vous serez les gardiens de cette carte mystère. Une carte est choisie par un spectateur pour l'exemple celle-ci une fois ancrée dans votre esprit celle-ci disparaît dans les fins fonds du jeu très important il faut que le jeu soit bien mélangé donc quelques petites coupes supplémentaires c'est parfait rappelez-vous cette carte a été choisie dans ce jeu Ici, il y a quatre cartes, qui sont les quatre valets. Je vous les remonte, pas d'ambiguïté. Nous allons représenter le jeu par l'espace temporel. Chaque valet, le premier, va passer au-dessus du jeu et instantanément. Première illusion, le 5 de pique deuxième valet au dessus du jeu et vous n'allez pas me croire deuxième 5 de pique troisième et quatrième valet au dessus du jeu et aussi incroyable que cela puisse paraître le troisième et le quatrième 5 de pique bien entendu une illusion n'est qu'un court instant dans le temps car lorsque la réalité reprend son cours, le présent n'est que le cliché du commencement. Au fait, avez-vous surveillé la carte mystère depuis le début Car celle-ci va peut-être vous donner la réponse à vos questions. Magie Illusion Paranormal Tout ce que je peux vous dire, c'est que vos sens ont été manipulés depuis le début. Car ici nous avons le 5 de pique, la carte du spectateur. Bienvenue dans la quatrième démonstration.